Je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans, je suis partie au Québec au mois de janvier pour 9 mois. Donc je suis partie là-bas parce que le Canada est un pays qui m'a toujours attirée et parce que je suis une formation en ingénierie des matériaux, donc en partenariat avec l'ESIR, l'école supérieure d'ingénieurs de Rennes, et l'UQAC, l'université du Québec à Chicoutimi. J'ai découvert là-bas des, des matières scientifiques qui m'ont beaucoup, beaucoup intéressée. Je fais d'ailleurs un, un stage dans la capture du CO2 qui fait référence à des enseignements que j'ai reçus là-bas. Euh, ce qui m'a le plus plu euh, au Québec, c'est notamment les, les, les rencontres que j'ai pu faire euh, là-bas malgré la pandémie et euh, l'immensité euh, des paysages encore euh, naturels. Donc la photo que j'ai pu faire pour euh, le concours euh, Ma Mobilité Rhinin, notamment a été prise euh, en Gaspésie, donc une région du Québec qui est encore euh, sauvage, où j'ai pu voir euh, des élans dans leur état naturel. Donc, euh, je remercie encore euh, l'université de Rhénin de, de m'avoir aidé à concrétiser ce projet.